Alors hier j'ai vécu un truc intéressant, j'ai été dans la position du patient et je suis allé consulter en dermatologie pour deux raisons, c'était pour d'une part le dépistage du mélanome parce il est recommandé de faire un dépistage tous les deux ans et en particulier quand on a comme moi plus de 25 grains de beauté ce qui multiplie par 8 le risque de mélanome et ça c'est lié à l'exposition au soleil pendant l'enfance donc je rappelle qu'avant 15 ans il est recommandé de ne pas s'exposer de façon prolongée au soleil et surtout d'éviter les coups de soleil parce que le soleil est quand même important pour la synthèse de vitamine D, mais les coups de soleil, eux, augmentent le risque de grains de bouteilles, donc ensuite de, de mélanome, de dégénérescence cancéreuse. Et puis la deuxième raison, c'est parce que j'ai des problèmes de de dermatite atopique, donc en fait c'est un, un, un terrain allergique en fait, donc j'ai je, je fait de l'eczéma quand j'étais enfant, je fais de l'asthme d'effort, je fais de l'allergie au contact au nickel, donc je peux faire des plaques en contact avec des bracelets de montre par exemple. Et donc j'attendais, donc j'ai eu la chance d'avoir une consultation avec un professeur de dermatologie. Et donc j'attendais beaucoup de réponses. Et donc ça a été assez intéressant d'expérimenter de, la version côté patient. Donc déjà, bon, évidemment, il y a eu le côté vraiment très précipité de la consultation, parce que tous les médecins manquent de temps. Ça, c'est quelque chose auquel on est moins habitué en psychiatrie, parce qu'on a la chance d'avoir plus de temps pour écouter nos patients. Et puis, j'ai été très surpris en fait de, de certaines choses. Alors notamment, il y a eu un passage que je voulais partager avec vous qui était la phrase, oui, les, les personnes qui font de, de la dermatite atopique, en fait, c'est déstressé, intériorisé, c'est-à-dire que rien ne se voit en apparence, et, et, et que j'ai pris pour argent comptant pendant longtemps, je l'avais déjà entendu, et puis je m'étais auto-étiqueté, effectivement, en disant, bah oui, c'est tout à fait moi. Et en fait, euh, ben bah non, <rire> non euh, je suis plus d'accord avec ça. Euh, en fait, euh, cette professeure m'a dit, euh, oui, alors euh, c'est pour euh, les uns, c'est les intestins, euh, les autres, euh, ça va être la tachycardie, euh, et puis vous, euh, c'est la peau, euh, voilà, c'est comme ça. Et euh, c'est pas à vous que je vais apprendre comment euh, gérer le stress. Et ça, en fait, euh, bah, je me suis dit, ben bah non, en fait... Euh, je ne fais pas partie du tout des personnes les plus stressées, j'ai beaucoup de chance vis-à-vis euh, -vis de ça. J'ai un métier que j'adore, j'ai un entourage euh, qui m'aime euh, et que j'aime en retour. Enfin, honnêtement, euh, je ne peux pas dire que je sois stressée dans ma vie euh, actuellement. Et donc, euh, donc euh, voilà, il y a des idées reçues comme ça. Donc je me suis promis que j'irais regarder la revue de littérature sur le sujet. Moi je me suis posé la question du microbiote cutané, mais en fait j'ai même pas eu le temps de poser la question. Puis en, en, vu l'attitude en face de moi, j'ai senti que ça ne servait pas à grand-chose. Et donc, je pense que le microbiote cutané peut peut-être jouer un rôle dans les problèmes dermatologiques. J'en ai évidemment aucune preuve et puis j'ai même pas regardé la littérature scientifique. Je me suis posé la question des probiotiques parce que donc les probiotiques influencent l'immunité. Donc, on en a parlé dans plusieurs vidéos. Et puis, j'ai pu relire récemment la revue de littérature sur les neuropeptides dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Donc, je me dis peut-être que ce serait intéressant que je prenne des probiotiques pour ça et euh, donc, euh, elle m'a dit que je devrais me crémer toute ma vie parce qu'en fait ce qui se passe c'est que pendant l'hiver en fait, j'ai vraiment euh, des brûlures dans le dos En fait, j'ai la peau très très sèche et euh, au point que je ne peux même pas porter un t-shirt après une douche donc, euh, euh, donc elle m'a dit voilà, que je devrais me crémer toute la vie, toute la vie. et qu'il n'y euh, avait rien à faire donc on verra euh, s'il n'y a rien à faire euh, peut-être que j'aurai l'occasion euh, de vous en reparler l'hiver prochain parce que donc, ces troubles s'améliorent en été avec l'exposition euh, au soleil euh, notamment voilà, Je voulais par partager ça avec vous pour toutes les personnes voilà, qui ont eu des consultations qui se sont pas très bien passées ou ils sont ressorties. Un peu frustré, avec le sentiment de ne pas être entendu, bah, voilà. ça arrive aussi euh, entre soignants. Et, euh, et en fait, bah, il faut juste se rappeler qu'un euh, médecin est un seul médecin et que en fait, la littérature scientifique est accessible à tout le monde euh, sur Internet. Alors, bien sûr, c'est en anglais, il euh, n'y a pas besoin forcément d'avoir des abonnements pour accéder au PDF des articles. Et donc, en tout cas, c'est pour ça que moi, je fais les vidéos sur YouTube. Et puis, euh, je partage aussi euh, un commentaire qui m'a fait euh, sourire sur euh, Internet, d'une personne qui a défoncé un de mes livres en disant qu'il était très déçu parce qu'il n'avait rien appris de plus que sur mes vidéos YouTube. J'ai trouvé ça un peu dégueulasse, parce qu'en fait, les vidéos YouTube, c'est quelque chose que je fais gratuitement, en fait, qui sont en libre accès, c'est vraiment pour diffuser la connaissance. Et ce livre ne me rapporte pas d'argent, parce qu'en fait, je touche 80 centimes par livre vendu, donc je suis vraiment pas fortune avec ça. Et, et donc ce livre, en fait, c'est parce qu'on me l'a demandé, en fait, on me disait, mais quand est-ce qu'il y aura une synthèse de toutes les connaissances écrite, qu'on puisse partager, en fait, euh, et donc euh, défoncer le livre sur un commentaire, parce que les commentaires, quand même, ça crée une note, et on sait qu'on est dans une société de lubérisation, où tout est noté, et donc j'ai trouvé que c'était quand même fort de café euh, de me faire euh, dégommer sur le fait que mon livre synthétise tout ce que je présente sur YouTube, <rire> donc je me suis dit, oh, bah, si c'est comme ça, je vais arrêter YouTube, mais en fait, euh, non, parce que voilà, c'est pas l'objectif, hein, l'objectif c'est d'utiliser tous les moyens à disposition pour diffuser la connaissance. Voilà, bah en tout cas, euh, merci de me suivre, merci de me soutenir. Donc, euh, pour me soutenir, en fait, vous avez les pouces bleus, les abonnements sur YouTube, les commentaires, du coup, euh, sur Amazon, par exemple, parce que c'est très regardé quand même, c'est une des plateformes. Qui permet de savoir comment un livre se diffuse. Et quand je vois que des livres de coloriage ont dix fois plus de commentaires positifs que, les, que mes livres, je me dis qu'il y a peut-être un appel à l'aide ou au secours à faire pour changer ça. Parce que en fait c'est comme ça que fonctionne actuellement la diffusion de, de la connaissance par les, par les livres en fait, par les ouvrages. Donc voilà, si vous voulez m'aider, vous savez comment faire, ça, ça prend 15 secondes et ça coûte rien. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt.